Salut tout, Salut tout le monde. monde Nous sommes du collège Paul-Valéry. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre qui se nomme « La plus grande peur de ma vie ». Sur la page de couverture, nous pouvons apercevoir un garçon qui dessine le résumé de l'histoire. Nous pouvons aussi apercevoir le manoir « D'où sortent quatre amis portant une grenade ». Et nous pouvons aussi voir euh, les policiers débarquant sur le lieu. Maintenant, le résumé du livre. C'est l'histoire de quatre amis « Jordan, Norbert, Lali et David ». Qui découvre une menace pouvant tous les tuer d'une seconde à l'autre. Ces collégiens vont dans un manoir et découvrent un objet datant de la Seconde Guerre mondiale. Que va-t-il se passer Vont-ils le prendre ou le laisser Telle est la question. Oui, mais il y a bien quelqu'un qui a écrit et édité ce livre. Eh bien, c'est Eric Pesson qui l'a écrit. Et c'est l'école des loisirs qui l'a édité. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais où et quand s'est déroulée l'histoire L'histoire s'est déroulée dans un petit village à notre époque, c'est-à-dire dans les temps modernes. « Entendu, mais les personnages principaux, qui sont-ils » Dans le livre, nous n'avons pas vraiment de description physique des personnages, ce qui laisse libre cours à notre imagination. « On sait juste que Jordan est un collégien qui aime les aventures. Il peut être courageux et à la fois bruti, car il met en péril sa vie et la vie d'autrui. » Norbert est un garçon qui est mal dans sa peau. Il a une vie compliquée et violente au sein de sa famille. Et il se fait harceler par Alexandre et sa bande car il est enrobé. Lali est la seule fille de la bande. Elle aime photographier tout ce qu'elle considère intéressant et dangereux. Et enfin David, il aime écrire, c'est sa seule passion. Il est le personnage principal de l'histoire et ensemble, ils forment leur propre bande. Du coup, qu'avez-vous pensé de ce livre Moi, je pense qu'il y a beaucoup de retournements de situation et il y a beaucoup, beaucoup de stress et du suspense. Je pense exactement la même chose de ce livre. Donc on vous le recommande vivement. Et voilà, c'est déjà la fin de la présentation de ce livre magnifique. J'espère qu'on vous a bien donné envie de le lire. Et franchement, on ne vous a pas menti, lisez-le. Salut, Salut